Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de mieux préparer la sortie de Diablo 4 et ce sera une vidéo qui va vous parler potentiellement de l'univers étendu et autres à refaire ou à faire si jamais ce n'est pas encore fait pour être au mieux le plus euh, en, en phase avec ce qui va graviter autour de l'histoire de Diablo 4. Alors pour commencer, bien entendu, euh, je pense que vous y attendiez... Euh, la playlist Diablo de ma chaîne, hein, bien entendu, où on a couvert beaucoup de sujets différents. D'autres seront euh, couverts dans l'avenir, dans bien entendu. Mais alors, l'idéal, ce serait de suivre l'intégralité de la playlist. Mais j'ai conscience que pour certains d'entre vous, ça peut être euh, technique d'un point de vue horaire. Certaines sont très longues. Donc je peux comprendre que vous ne pouviez pas tout regarder, mais l'idéal serait de tout regarder... Euh, et donc si jamais vous n'avez pas vraiment le temps et qu'il faut se concentrer sur quelques sujets précis Le premier c'est vraiment la guerre du péché La guerre du péché, la guerre du péché, la guerre du péché Mais je vous en donne 4, quatre, quatre vidéos à regarder Je, je conseille quand même l'intégralité de la playlist Mais à part celle des découvertes des, de, de, des anciennes Blizzcon ça on s'en fout Mais globalement les quatre vidéos sinon c'est l'éternel conflit, guerre du péché évidemment C'est même la plus importante Exil noir, Néphalème, le débunkage sur les Néphalèmes. Pourquoi Eh ben, on est dans un Diablo 4, ça inscrit dans un cadre très guerre du péché. Hein, Lilith versus Inarius, les seigneurs des mondes en l'ombre, euh, le conseil Zangiris, euh, euh, oula oula oula, euh, et le rôle de l'humanité dans tout ce conflit euh, cosmique ou divin. Donc, guerre du péché... Mais dans l'ordre, c'est un des conflits Guerre du Péché, Exil Noir, Néphalème, mais la priorité c'est Guerre du Péché. Voilà pour ce qui est de la playlist. Nous avons ensuite, évidemment, ça semble évident, bah, rejoué à Diablo 3. Rejoué à Diablo 3 si vous ne l'avez pas fait, plus précisément Reaper of Souls, puisque euh, Diablo 4 est la suite directe de Reaper of Souls, même si ça se passe 30 ans après, c'est euh, Reaper of Souls. Voilà, c'est vraiment Reaper of Souls. Je euh, dire, la... Diablo 4, encore une fois, c'est la conséquence directe de tout ce qui s'est passé dans Reaper of Souls, notamment... Bah la grande faucheuse hein, qui débarque et qui flingue absolument tout, notamment Caldeum. Donc nous avons Diablo 3, le, pour le coup le jeu est assez agréable, l'histoire se fait assez vite, assez simplement, donc c'est pas trop trop long, donc vous pouvez refaire Diablo 3 le temps que, ça sorte, que Diablo 4 sorte le 6 juin, il n'y a absolument aucun problème. Si jamais vous trouvez que c'est trop long ou que vous n'aimez pas le gameplay à Ken Slash ou juste Diablo 3, bah, évidemment il y a les vidéos sur Diablo 2, euh, enfin les vidéos sur Diablo 3 pardon, ainsi que celles sur Reaper of Souls. Il y a Diablo 2 également, Diablo 2 est moins important dans le cadre de Diablo 4, mais Diablo 4 s'inscrivant un peu dans la nostalgie de Diablo 2, bah c'est vrai que ça peut faire du bien de revenir un peu sur Diablo 2, mais Diablo 2, il est long, il est long, et d'un point de vue gameplay, il a, il a sacrément vieilli, hein. même si Diablo 2 Resurrected est très agréable visuellement, et qu'il y a le gameplay manette et tout qui fait du bien, purée, quand même, c'est... Ça a pris un coup de vieux, Diablo 2, hein. ça a pris un très gros coup de vieux, et c'est très long, donc... Euh... Pour certains, vous avez peut-être vraiment pas le temps, je veux dire, honnêtement je pense que vous avez le temps de vous faire toute la playlist Diablo, que vous n'avez pas fini Diablo 2, <rire> donc euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez bien entendu le skip et rattraper sur, euh, sur la, bah, les vidéos que j'ai pu faire sur Diablo 2, hein, le Diablo 2 et Lord of Destruction, l'extension de Diablo 2, mais voilà, ça c'est pour le petit rappel pour les jeux évidemment auxquels vous pouvez jouer, Diablo Immortal n'est pas du tout obligatoire, je sais que pour beaucoup, euh, ça fait bizarre euh, de se dire ça, mais Diablo Immortal se passant entre Diablo 2 et Diablo 3. Il y aura des petites anecdotes, notamment vis-à-vis -vis des Nephalem, qui sont intéressantes. Mais euh, bah, c'est du bonus, si vous avez envie de jouer à Diablo Immortal. Je rappelle que le jeu est totalement... Enfin, euh, vous pouvez le, y jouer gratuitement sans, sans verser le moindre centime. Et euh, rien que pour les quêtes Valas, ça vaut le coup, même si ça n'a rien à voir avec Diablo 4. <rire> euh, ensuite, nous avons évidemment, pour être bien à jour, bien propre, bien comme il faut, avoir... Une une sorte de, de bonne visualisation de, de l'histoire de, de, de Diablo et l'histoire de Sanctuaire. Je vous invite évidemment à regarder la chronologie de Diablo sur ma chaîne ou aller voir les différentes chronologies. Celle-là, c'est celle que Blizzard avait donnée mais très simplifiée. Euh, la chronologie complète, on en a parlé avec euh, la vidéo sur la chronologie de Diablo. Euh, Diablo 4 se passant 30 ans après euh, Diablo 3 Reaper of Souls, bah... Il y a des événements qui sont importants à garder en tête donc voilà ça c'est indispensable et même honnêtement si, si vous ne regardez pas forcément l'entièreté de la vidéo de chronologie j'ai fait en sorte que les chronologies dès qu'on lance vous avez la toile de fond c'est la chronologie donc vous pouvez si jamais vous avez un doute comme que ce soit pour Warcraft ou, ou Starcraft vous allez dessus vous pouvez ne pas forcément regarder l'entièreté de la vidéo, juste mettre pause et avoir un petit visuel comme ça qui vous aide. L'idéal c'est quand même d'écouter le contexte et d'entendre un petit peu ce qui se passe, mais si jamais vous devez la revoir, revoir la chronologie, moi-même moi je me sers de mes vidéos Warcraft parfois en mode chronologie. Alors je mets pause, oh, ok c'est bon, et je, re... et je la kiffe. <rire> Donc ça peut, servir de... ça peut servir à ça comme support un petit peu. Pour ce qui est des classes, je rappelle Diablo 4, il y a le Rogue, le Sorcier, Nécromancien, barbares et druides, sachant que les druides sont des barbares aussi, donc je le rappelle, c'est juste des, des, des barbares euh, magiciens <rire> Du coup, nous avons bien entendu la vidéo sur la chaîne sur les rogues, hein, les, les rogues de Diablo, de Diablo 1 en l'occurrence et qui était présent en Diablo 2 mais jouable dans Diablo 1, nous avons les sorciers évidemment, Liming et les sorciers Xul et les nécromanciens, sachant que les nécromanciens j'ai fait deux vidéos de l'ordre dessus, une pour compléter la première, donc euh, bah, n'hésitez pas. Et pour les barbares, j'ai pas encore fait de vidéo dessus, j'ai prévu de faire une vidéo, Boulkatos et les barbares, euh, Sonia et les barbares aussi d'ailleurs, mais euh, bah, j'aimerais finir Immortal, parce qu'il y a des petits trucs vis-à-vis -vis des barbares que j'aime bien, enfin qui... Les barbares sont vachement mis en avant sur... Euh, sur Diablo Immortal donc je veux finir un petit peu Immortal avec les barbares pour, pour en parler et il y a aussi une, une BD qui arrive sur Bulkathos qui est le premier des barbares donc je pense que je vais attendre tout ça avant de sortir ma vidéo sur les barbares sachant que pour les druides il faut que j'ai sorti la vidéo sur les barbares avant d'attaquer la vidéo sur les druides puisque les druides bah, c'est le complément des barbares donc il y a, il y a pas mal de, de choses qui arrivent pour eux et en, en l'occurrence un petit rappel dans, dans ces 5 classes vous avez le Nécro qui a Awezar comme QG, bon j'avais fait des vidéos sur Diablo 4 là-dessus hein, évidemment qui sont dans le qui sont dans la playlist, mais euh, en gros barbare est la seule qui a Diablo 4 devrait pas avoir énormément d'apport puisque enfin euh, comme les rocs d'ailleurs, mais les barbares au final leur zone principale c'est Area, donc de l'autre côté et pas sur le continent de Diablo 4 sauf Glen qui est la terre des, dru les, des druides, donc il y a un petit côté barbare mais ça devrait pas nous chambouler énormément de choses euh, pour la vidéo sur les barbares. Pour celle sur les druides je pense que je vais attendre Diablo 4 avant d'en faire une. Euh, du coup, nous avons ensuite les sagas de livres, là on attaque l'univers étendu. Pour la saga de livres, nous avons ce que j'appelle la saga de livres Aura Dream, à savoir le livre de Kane, hein, le livre de Descartes Kane, le livre de Tirael et le livre de Lorasnar le livre de laura un peu, si vous cherchez sur internet euh, je ne j'exclus le livre d'adria parce que le livre d'adria c'est du bonus si vous avez envie de le lire il va donner des infos notamment comment les seigneurs démons pourraient se comporter vis-à-vis -vis de diablo ça c'est le livre d'adria va donner des, des, des pistes mais honnêtement le livre d'adria c'est un bestiaire j'ai fait une critique du livre d'adria je vous invite à aller le voir il n'est pas du tout essentiel alors que si je dois résumer globalement les trois grands livres les trois grands si jamais vous avez joué au jeu et que vous voulez savoir plus de choses, il faut passer par ces livres-là. Ces livres-là, livres ils sont euh, édités euh, par Panini Comics et euh, sachez que... Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Panini Comics, mais je suis obligé de dire beaucoup de bien dans cette vidéo de Panini Comics parce que c'est, on a de la chance en fait, on a de la chance de les avoir. Il y a, il y a potentiellement des erreurs parfois dans, dans la trad, etc., mais on a de la chance, ne soyons pas, euh, il faut le dire. Personnellement, moi le livre de Kane, je l'ai ici, il est là. Le livre de Kane en français. Et le livre de Kane, celui-là, il m'a coûté 100 euros. Il m'a coûté 100 euros parce qu'il n'était pas réédité. On a de la chance, aujourd'hui ces livres sont réédités, donc euh, Descartes Kane et elles sont réédités, bon Laura Snarr il sort donc c'est logique qu'il soit édité, mais les deux autres ne l'étaient plus et depuis 2022 ils sont réédités donc on a de la chance de les avoir et jetez-vous dessus, <rire> Je, parce que vraiment le livre de Kane c'est le, le plus important des trois, si vous devez faire un choix, celui-ci. Après, bien sûr, le livre de Laura, ce sera le contexte Diablo 4, donc c'est le deuxième plus important. Et le livre de Tyrael bah, c'est la suite de Descartes. En gros, c'est plus contexte Reaper of Souls, mais du coup, c'est aussi très intéressant. Euh, même si le livre de Descartes agit vraiment comme, euh, voilà, un résumé des seigneurs démons, euh, de l'histoire de Sanctuaire, Guerre du Péché, tout ça, tout ça. Donc, c'est un peu le, la base, quoi. C'est un peu la primauté des trois, je dirais. Et nous avons, dans un autre contexte, si vous aimez les romans, nous avons la perle de la licence Diablo, à savoir la trilogie de la Guerre du Péché. Et si vous avez compris un petit peu... La guerre du péché à Diablo 4, c'est un peu important. C'est un peu important. Lily scénarios, tout ça, tout ça. Donc il y a une trilogie de livres. C'est le joyau de la licence Diablo. Je, je, je, je pèse mes mots. C'est le joyau de la licence Diablo. Et c'est tout simplement les, les œuvres. Euh, bah, c'est la saga. En fait, chaque licence de Blizzard, que ce soit Diablo, Warcraft ou Starcraft, a sa saga. Son joyau de, li de la licence en termes de roman. Pour ce qui est de Diablo, bah c'est la guerre du péché, et surtout c'est super important que vous l'ayez aimé ou pas, c'est euh, tout simplement <rire> la thématique qui va enfin qui revient sur Diablo 4. Donc, la guerre du péché, vraiment très très bon, et du côté de Starcraft, on a la saga du Templier Noir, et du côté de Warcraft, on a la trilogie de la guerre des anciens. Le problème, et c'est là où je vais reparler de Panini Comics, parce que du côté de Starcraft, eh bien c'est plus édité, du côté de Warcraft, ce n'est plus édité non plus. Donc, ça veut dire qu'on a perdu nos deux joyaux pour la saga StarCraft et pour la saga WarCraft. Et maintenant, les livres, bah, vous les avez à. soit, ça dépend, ça dépend un petit peu, mais c'est que de la revente d'occasion par des particuliers. Donc, c'est compliqué de les obtenir. Alors que celle-ci, c'était le cas pendant très longtemps. Moi, mais les... j'ai le volume 1 et le volume 3. Je n'ai pas le volume 2. Volume 1 et volume 3, les deux ensemble, ils ont dû me coûter autour de 100 euros. Entre 50 et 100 euros, quelque chose comme ça. Donc, je sais, c'est une grosse fourchette. C'est un, un trident. Euh, mais, euh, pour le coup, eh bien, depuis 2022, cette saga littéraire et le joyau de la licence Diablo est réédité par Panini Comics. Donc, vraiment, vous ne vous rendez pas compte la chance qu'on a que ce soit réédité. Ça nous permet d'avoir un livre vraiment pas cher, qui a une valeur marchande très grosse et qui, encore une fois, et la saga littéraire. Si vous ne savez pas, vous savez les livres de Descartes, etc. Vous savez pas à quoi vous êtes. Les. On me pose souvent la question en stream. Bah du coup, j'ai lu le livre de Descartes Kane. J'ai lu dit Tiriel. Euh, Qu'est-ce que je dois acheter derrière Est-ce que je dois acheter le livre d'Adria Est-ce que je dois aller acheter un roman en particulier La trilogie de la guerre du péché. Vraiment, c'est même si vous appréciez pas forcément, l'histoire décrite dans ce bouquin est tellement importante qu'il faut l'avoir. Et en plus avec Diablo 4, si jamais vous voulez du roman et que vous avez envie de lire du roman, commencez par ça. Voilà, euh, c'est tout pour cette vidéo, elle aura été très rapide, mais ça permet d'avoir un petit peu voilà, les, les, les grandes infos à avoir en tête, les grands euh, moments à garder pour mieux préparer l'histoire de Diablo 4. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, euh, dans le Nexus Bonjour Oui, c'est encore moi, c'est Mephisto. Euh, alors, il est bien mignon, le petit, le petit chauve là. Mais... Elle est où Lilith <rire> euh, La gare du péché, ouais, ok, il y a Lilith. Mais, mais dans les autres, est-ce qu'il y a ma fille Ma fille, vous m'entendez Ma fille, je commence à vraiment pas être content, j'ai la haine, hein